Hello, bienvenue dans un bibliothèque tour Comme le nom l'indique, je vais vous faire un petit tour de mes bibliothèques, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, puisque j'ai récemment réaménagé le tout. Alors je vais pas vous montrer genre chaque livre en détail, etc. parce que ça n'a pas de sens, je trouve personnellement. Mais je vais vous montrer comment j'ai pensé mes bibliothèques, comment je les ai aménagées, et puis comment je pense la déco, et voilà. C'est un décor que vous voyez presque tout le temps dans mes vidéos YouTube, donc je me suis dit que c'était plutôt chouette de vous le montrer d'un point de vue plus global, les plus élargie. il y a des côtés qu'en effet vous voyez pratiquement jamais et puis comme ça on fait un petit tour voilà de ce que je possède et ce que j'aime et puis voilà <rire> j'espère que ça vous divertira n'hésitez pas à me dire dans un petit commentaire ou en mettant un petit pouce bleu que cette vidéo vous a plu si jamais c'est le cas <rire> pour commencer vous pouvez voir mon magnifique intégral de Downton Abbey en Blu-ray j'ai eu la chance de le trouver par hasard un jour à Leclerc 20 euros au lieu de 120 euros, je peux vous dire que j'ai littéralement sauté dessus, <rire> c'est vraiment une de mes séries préférées. J'ai aussi les films en blu-ray, le premier et le second que je viens juste d'acheter, mais euh, ils sont pas là y en a un que j'ai laissé chez moi pour que ma mère puisse le voir en dessous vous avez les tâches cd qui commencent avec mes bo de films, des musiques amérindiennes et mes cd de Tokyo Hotel, le groupe de mon adolescence juste en dessous on a une très belle Funko Pop de Youngblood qui est un artiste que j'adore vraiment que ce soit ses messages, ses vibes, ses musiques, il est trop chou et j'adore ses textes, ses chansons il fait des genres un peu différents je vous mettrai quelques petits extraits si jamais vous ne connaissez pas mais moi c'est un des petits artistes chouchous de, des dernières générations, je l'aime beaucoup beaucoup. Et juste derrière vous avez un petit nuage trop mignon qui normalement fait de la lumière mais il n'y a plus de pile en ce moment donc euh, il se contente d'éclairer Youngblood. Juste en dessous on arrive à mes CD alors comme vous pouvez le voir j'ai une petite préférence pour le hard rock, <rire> c'est un peu mon genre de prédilection même s'il y a aussi un petit peu de pop et pop rock dans l'eau, mais mais voilà. Black Bay Brad, Alestorm, Pauline Reverse, Green Day, euh, Avenge Eventful, ouais un petit peu de tout, puis Mélanie Martinez aussi qui est là, Maneskin, juste en dessous on continue dans les CD Rock, Sum41, Akimikael Romance, Papa Roach et compagnie, Simple Plan, et vous avez le dernier album de Youngblood tout au bout, faut que j'achète les précédents. Et juste au-dessus, vous avez une pierre mystérieuse que j'ai trouvée en Bretagne pendant les grandes aventures d'Indiana June. Hein. Ce qu'on l'arrêt, fort on l'arrêt. Juste en dessous, on arrive à mes steelbooks. Et à côté, vous, vous pouvez voir qu'il y a 2-3 CD Disney qui traînent. Hein. Et sinon, mes steelbooks, je, je vais vous montrer mes steelbooks puisque bon, ils sont jolis et puis on n'en a pas pour très longtemps. On commence avec la Reine des Neiges 2, qui est je pense un de mes plus jolis. Ensuite, on a Luca. Ensuite, en avant qui je pense c'est vraiment mon préféré de tous ceux que je possède parce que l'esthétique convient parfaitement au film en plus d'être super beau. Enfin, j'adore. Celui de Raya et le dernier dragon. Et enfin celui d'Ankanto. L'étage du dessous, c'est décédé Disney. Alors il y a beaucoup de BO Disney Channel, comme vous pouvez le voir, hein, films comme série. Et au bout, on a quelques albums Disney, un peu compilation, et des BO de films d'animation. Juste en dessous, petit étage décoration avec deux Funko Pop de Mirabelle, Dancanto et Vaiana. Deux héroïnes que j'apprécie tout particulièrement. Et juste derrière, vous avez un cœur de Teffiti que j'ai acheté à Arribas sur le parc Disney. Donc le, le tour fait un peu cuve à <rire> Mais voilà, il est beau, il est précieux. J'ai envie de le garder là-dedans pour l'instant. J'aimerais bien l'exposer quelque part un jour, mais je ne sais pas encore où. Juste en dessous, on retourne au Steel Et donc juste à gauche, tous mes Disney. Et à droite, Aquaman et... Harley Quinn, je vous l'ai montré tout à l'heure, une fois encore, on va faire un petit tour de mes steelbooks. Faut savoir que tout ce Disney que vous voyez là, je les ai trouvés à la FNAC à 7€, il y avait une giga promo pendant un moment. Je regrette de ne pas avoir pris celui de Blanche-Neige, j'avoue. Mais sinon, voilà, et le ratatouille que vous verrez après, il m'a été offert par un abonné que je remercie toujours pour ce joli cadeau d'anniversaire. Donc vous avez vu Pinocchio, le bossu de Notre-Dame, et là on arrive à Cars, un de mes Pixar préférés. Quoi qu'on en dise, moi je suis fan de cette saga, je la trouve super. Le fameux steelbook de Ratatouille. Celui de Wally qui est aussi très joli, mais je pense que c'est aussi parce que je porte vraiment ce film dans mon cœur pour sa poésie, ses messages et ses personnages. Celui du voyage d'Arlo qui est peut-être dans mon top 3 de mes steelbooks Disney préférés parce qu'il est superbe, je crois pas que la, la caméra lui rende justice mais vraiment il, il est magnifique hein, en termes de luminosité avec les lucioles et tout, je l'adore. Et enfin celui des nouveaux héros qui est un de mes Disney préférés, donc il me le fallait en steelbook obligatoirement. <rire> Ensuite vous avez celui d'Aquaman, donc le film avec Jason Momoa que j'avais trouvé absolument génial dans le genre. Un peu pastiche de comics mais en même temps il sait se prendre en sérieux, visuellement très beau. Et puis Harley hein, Quinn exactement pour les mêmes raisons, je l'ai adoré. Et puis là l'héroïne version émancipée, je l'ai trouvé tellement génial, incroyable. <rire> je porte ce film dans mon cœur. L'étage du dessous, c'est une petite mise en avant de mes livres poche, euh, romans préférés. Enfin, romans, il n'y a pas que du roman. Mais voilà, vous avez un petit aperçu du coup de mes livres favoris de tous les temps, que je possède en format poche. Et c'est pareil pour l'étage du dessous, c'est un petit peu une reprise. Ça bougera certainement au fil de mes lectures, mais en attendant, c'est comme ça. Et le tout dernier étage de ma bibliothèque, désolé pour l'angle de caméra, mais je pouvais pas faire mieux, c'est Décédé, euh, variétés françaises, internationales, euh, groupes euh, locaux, etc. Vous voyez Jane, il y a Christophe Maé, euh, Uberé, il y a Tini, Sia, enfin bref, voilà. On passe à ma deuxième étagère. Donc tout en haut, vous avez une magnifique illustration de Vaiana réalisée par par l'artiste Wistful. Franchement, regardez-moi ça, elle est magnifique, je suis amoureuse de ce dessin. <rire> en dessous, vous avez mon petit coin Reine des Neiges avec deux Funko Pop, enfin une Funko Pop et une figurine, puis le beau château d'Arendelle que j'avais trouvé à Disney, je crois que je l'ai eu à 70 euros au lieu de 120, un truc comme ça, et euh, même à 30 euros. enfin bref, euh, trop beau. Là, vous devez voir une petite Elsa normalement, mais il fait tout noir parce qu'il n'y a pas beaucoup de piles et du coup, vous ne la voyez pas <rire> A côté, ma sublime figurine Alice haute couture, puis la figurine Centaurette de Fantasia réalisée par Miss Mindy, dont tout le monde n'aime pas le style, mais moi j'adore. Le joli sac euh, Halloween Mickey, voilà pour la saison j'étais obligée de le ressortir forcément. Et puis deux petites peluches, hein, euh, Pampan de Bambi, et mon petit Coda de Frères des Ours, que j'étais tellement heureuse de trouver à Disneyland, vraiment, qu'est-ce que je l'aime voilà ce que ça donne globalement pour le côté déco. En dessous, c'est l'étagère manga, donc vous voyez, hein, c'est un petit peu décoré notamment d'une espèce de décoration de bande dessinée Mickey Horrific Land que j'avais eu à ma librairie. Juste derrière, vous avez des mangas, principalement des shoujo, mais pas que, il y a 2-3 petits shounen seinen qui traînent. Derrière mon joli Golden Book Frozen 2, vous trouvez d'autres mangas, dont mon petit coffret orange. Et juste en dessous, c'est l'étage des DVD et Blu-ray. Ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en avant mes films préférés que je possédais physiquement. Et juste à côté, le côté avec les livres, c'est un peu des livres qui sont soit physiquement, soit dans leur contenu, un peu en rapport avec automne, Halloween, mystère, voilà, un peu la saison. À côté de ma peluche d'Angel trônent les Funko Pop de Teen Wolf et d'Aquaman. Juste en dessous, une petite illustration de Benjamin Lacombe qui trône juste à côté de ma pop de Victor d'Umbrella Academy. Et là vous avez un aperçu bah, de mes films préférés que je possède en DVD ou Blu-ray. Et puis les livres que j'ai décidé de mettre en avant pour la saison. Ce joli petit crayon bus, je l'ai ramené d'Angleterre. Et puis là, vous avez ma petite Funko Pop Miguel de Coco. Juste en dessous, c'est le côté un peu gothique, j'aime bien dire. Là vous avez les mangas Rosen Maiden qui font partie de mes mangas préférés tous les temps. Idem pour Black Butler, d'ailleurs là la Funko Pop c'est un personnage de Black Butler, c'est Undertaker. Un briquet Black Butler derrière et à côté une petite figurine Pop Mart que j'aime beaucoup. Et enfin mes mangas euh, Comte Kane, la Juliette oubliée que j'ai trouvé d'occasion. Ils sont devenus très rares et durs à trouver, il me manque le dernier d'ailleurs. Derrière Promise Neverland, Black Butler, toujours et encore. Une figurine très chouette que j'avais trouvé à Europa Park en 2017 et cimetière de King qui est un livre qui fait partie de ma pile à lire de l'année derrière mon petit bonhomme que j'ai ramené d'Alsace vous avez d'autres mangas voilà et dont les sexy cosplays qui sont pas du tout gothiques pour le coup dans le contenu mais comme ils sont noirs je me suis dit qu'ils se mariaient bien avec cette étagère Toujours en dessous, on a cette petite déco du crapaud et du maître d'école que j'avais ramené du Disney Store. Et on est encore sur une étagère manga. Vous avez aussi cette jolie figurine euh, qui d'Aurore que j'aime vraiment beaucoup. Et vous avez mes Golden Books de Raya le Dernier Dragon et d'Alice au Pays des Merveilles qui servent en ce moment de déco. Et juste derrière, là pour le coup, on est que sur du Shoujo, plus chacun ses goûts qu'un Seinen. Mais... Ah non même pas, c'est un Josei je crois. Donc voilà, j'ai respecté ma thématique. Et voilà, je suis contente. J'avais envie d'un côté un petit peu rose-bonbon. <rire> La dernière étagère, c'est un pêle-mêle de mangas que je possède, hein, les Switch Girls de Natsumi Aida et le Princess qui faudrait que je termine un jour. Juste au-dessus, deux mangas dont j'ai que les tomins que je compte continuer un jour mais pas tout de suite. Donc pour l'instant, ils sont de côté, je, je les garde. En dessous mes beaux Noragami qui est une de mes séries shonen vraiment préférées et à côté c'est encore des mangas dont j'ai les tome 1 ou voir tome 2 et que je compte continuer un jour mais pas tout de suite Five Star Story c'est une nouveauté manga pilier de la SF au Japon que je commence à suivre, ça vient juste de sortir J'enchaîne sur la troisième bibliothèque, celle juste à côté Tout d'abord vous avez cette sublime illust illustration pardon, des Wings, réalisée par l'artiste Toshiyasan. Inutile de vous dire à quel point je suis amoureux de cette illustration, c'est bien pour ça que je l'ai acheté, franchement, Team Wings. Derrière, vous avez des mangas, donc mes Tokyo Mew Mew, quelques autres séries, Shoujo, Seinen, et puis il y, y a le coin Yu-Gi-Oh <rire> Cette petite pop d'Harley Queen aussi, qui est pas du tout à sa place niveau thématique, mais j'avais envie de la mettre en avant, parce que je la trouve trop trop belle. Et à côté, bah, le coin Yu-Gi-Oh avec les Funko Pop de Yu-Gi et de Joey, qui tombe un peu parce qu'il a une grosse tête les mangas dont j'ai pas tous les tomes et enfin des petites figurines et la Funko Pop de Seito Kaiba un hein, de mes crushs de tous les temps <rire> du moins dans l'anime parce que dans le manga il est un peu plus con <rire> en dessous c'est l'étagère plutôt young adulte et un petit peu de jeunesse j'ai voulu mettre en avant quelques romans et vous avez aussi de très jolis timbres Disney que m'avait offert ma wapi que je n'utiliserai jamais parce que je les adore ce roman de chez Ibi édition que je dois lire est très court en plus c'est très beau. À côté ma jolie euh, peluche de Gigi et aussi cette très belle figurine euh, Cupesquette d'Alice au pays des merveilles. Derrière Eclipse, vous avez mes Stopper donc euh, les tomes sortis à ce jour et les deux romans d'Alice Osman que je possède et à côté, on est sur la team qui était au lycée dans les années 2010-2015 quoi, tu vois le truc. Toutes les séries phares, plus la Faucheuse de Neil Shusterman aussi, euh, voilà un peu SF, anticipation, euh, young adult et tout que je trouve super. <musique> Toujours une étagère manga en dessous qui est dans la continuité de l'étagère gothique. Donc là on est sur une, une, un mood un peu plus historique, euh, vieille bibliothèque, euh, dark ou light academia, vous voyez un peu le genre. Des séries d'un peu tous les genres, SF, fantasy, et puis cette petite figurine My Melody que j'ai aussi trouvée euh, au Renard Doré que j'adore. Les 7 maris d'Elien Hugo, un des romans qui est dans ma pâle, que je dois lire cette année. Et enfin cette très jolie, euh, ces très jolies, ces jolies post-it de Nana, que je crois que c'est mon ancienne collègue qui me les a donnés. Pareil, jamais je ne les utiliserai. C'est un objet de collection que j'adore. Dans cette enveloppe, il y a des illustrations du manga Le Livre des Sorcières, que j'avais récupéré euh, à ma librairie à l'époque. On est sur l'étagère un petit peu magie, voire Kiyun, parce que vous voyez qu'il y a Reine d'Égypte, les carnets de l'apothicaire et Free Reine côte à côte. Puis au bout on a l'atelier des sorciers, voilà de chez Pika. Donc c'est un peu la bibliothèque de la magie. Juste en dessous, c'est le coin où j'ai rangé mes belles éditions parfaites de Full Metal Alchemist. J'ai laissé la place pour aller jusqu'au tome 18, j'espère que ça tiendra. Et à côté, vous avez mes Ayazawa, donc Paradise Kiss, mes nanas bien sûr. Ça c'est le tome 2 en version italienne que ma voisine Colin m'a ramené d'un voyage Voilà, trop gentil, j'adore. Je possède également les Je ne suis pas un ange d'Ayazawa, mais là je les ai prêtés à des amis, donc pour l'instant ils ne sont plus chez moi. Voilà ce que donnent les deux bibliothèques en grand panorama. C'est le fond que vous voyez le plus souvent en général dans mes vidéos. On arrive à ma dernière étagère visible dans mes décors et on va commencer par mes deux superbes Lunchfly. Celui de Réponse et celui d'Hercule et normalement un troisième, même un quatrième un jour j'espère enrichiront ma collection. <rire> En dessous, on commence avec une jolie illustration, un peu dans la thématique d'Halloween, que du coup j'ai mis en avant. Je vous mets l'artiste en avant, parce que je me rappelais plus du nom sur le coup. Là, vous avez une magnifique poupée de collection de Shanga, la déesse de la lune, dans le film euh, Voyage sur la lune, qui est sur Netflix, qui est absolument sublime, accompagnée de son lapin ou lièvre jade. Là, vous avez ma célèbre figurine de Coraline que j'avais trouvée à Album Comics et que j'aime de tout mon cœur. J'adore le film Coraline. Là, c'est le coin Hercule. Vous savez que j'adore ce Disney. On commence avec ma sublime poupée Megara qui attend son heure donc d'avoir un support pour que je la sorte de sa boîte. Là, c'est le mug Hercule des 25 ans que j'ai trouvé sur le Disney Store. Ma jolie suspension Hercule de Megara à côté de la statue de son chéri. Là, c'est une Funko Pop Hotel euh, Mansion que j'ai trouvée à Disneyland Paris, que je trouvais très jolie. Elle ne brille pas dans le noir, étonnamment, mais en tout cas, elle est très belle. Là, c'est le livre Les Archives des films Walt Disney que j'ai trouvé à 20 euros, format poche, que je n'ai pas encore lu. Il attend son heure. Une jolie figurine de Pocahontas qui est dans mon décor, je crois, depuis les débuts de ma chaîne. Et cette très jolie Boule de Noël, Frère des ours, pareil, que j'adore. J'en ai une deuxième chez mes parents, que vous avez sûrement déjà vu si vous étiez là il y a longtemps. En dessous c'est une bibliothèque de beaux livres que j'avais envie de mettre en avant dans ma collection Donc là c'est des collecteurs que je dois donner à une amie, donc rien à voir Mon tome 10 à moi, collecteur de l'atelier des sorciers Et là une jolie figurine d'Olivier et compagnie, accompagnée des cartes postales Disney que j'avais ouvertes sur ma chaîne Dans une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense Voici un aperçu des livres que j'ai mis en avant, C'est surtout des grands et beaux formats comme vous le voyez en dessous, une étagère avec des mangas, des grands formats, euh, des livres de mappal, euh, voilà, un petit peu mélangés. L'orage qui vient, c'est dans ma pile à lire, à côté c'est des vieux shoujo mangas, dont cette très belle édition, adaptation de Anne des Pignons Verts par l'illustratrice de Candy. À côté, c'est Georgie, euh, voilà, vraiment shoujo old school là c'est de, de enfin, un livre et un manga de ma pile à lire et derrière vous avez les magnifiques Aria publié chez Kihun, une série que j'adore à côté mon coffret avec les 12 tomes de One Piece et enfin bah, d'autres livres grand format et dernier étage, c'est mes beaux livres, notamment Disney, mes artbooks et tout ça, les Pierre Lambert. Il y a aussi des artbooks d'autres studios, notamment Blue Sky et Voyage sur la Lune. Et là, c'est ma collection de bandes dessinées, donc euh, je vous laisse le loisir de regarder ce que je possède. Si, ça me... si jamais vous êtes curieux, voilà, je vous fais un petit plan. <rire> et voilà le petit aperçu d'ensemble de mes bibliothèques. Mais c'est pas fini puisqu'il existe une bibliothèque que vous ne voyez jamais en vidéo et qui est derrière ma vitrine. Pour commencer, je vous montre mon tableau en liège qui contient tous mes pins. Alors vous voyez qu'il y a un très majoritairement du Disney, mais pas que, je vous laisse observer. Il y a aussi ces quatre pins que j'ai mis sur ma lanière de sac. Et celui de Frères des Ours, le totem aussi qui est un petit peu en bas. Tout en haut à gauche, c'est des costumes, vous occupez pas. Et juste à droite, c'est deux boîtes que j'ai remplies de Blu-ray et DVD. Donc je vous montre pas tout, hein, c'est pas le but de la vidéo. En dessous pareil, on a encore deux boîtes de Blu-ray DVD dont mon fameux Steelbook Star Wars 8 que je devrais sortir. L'intégrale des Hunger Games à côté et tous mes DVD Disney et Blu-ray aussi. Voilà, il y a trois, trois fonds. <rire> J'essaie de vous montrer, c'est un peu chaotique. Et là, c'est trois Funko Pop que j'ai décidé de mettre en avant mais j'en ai d'autres dans une boîte et je changerai selon mes envies. En dessous, on a mes DVD Barbie et quelques films d'animation manga et des mangas. Encore et toujours, avec trois figurines à l'intérieur, plus les petites, euh, le bâton de Sailor Moon et la petite boîte magicale de Rémi. L'étage du dessous, c'est mes jeux Disney Villainous, une partie de ma pile à lire que vous avez sur la droite, là encore c'est toujours ma pile à lire, et là aussi c'est encore à l'avant ma pile à lire Juste derrière, c'est quelques livres grand format que je possède et encore derrière, c'est mes formats poches poche que j'ai mis dans ce sens-là, donc il y a trois piles. Et ça va être là-dessus que s'achève cette vidéo voilà, sur le plan de la bibliothèque, ça donne comme ça dans l'ensemble. J'espère que le concept vous a plu, même si c'est répandu, hein, mais je veux dire, j'espère que ça vous a diverti. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye, ciao